C'est souvent Elisabeth qui pousse la chansonnette au 9 rue de Buc. Elle vit, tout comme cette autre personne, en colocation. Une coloc un peu particulière, tous sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Je pense que mes enfants m'ont joué un châle tour le jour où ils m'ont amener ici parce que je, je préfère être chez moi honnêtement mais pour tout dire petit à petit j'ai compris que dans cette maison j'avais des relations, des, des, des affaires communes avec d'autres personnes et que rester seul dans mon appartement que c'était pas une bonne solution même si j'avais des amis à proximité. C'est que c'est un, un, un, un renouveau de la personnalité et je, je le sais d'autant plus, si vous voulez, que j'ai créé moi des résidences médicalisées. Ici, ce n'est pas une résidence médicalisée, c'est une résidence tout court. Ces personnes âgées profitent d'un concept particulier, nommé la maison des sages, et fondée par l'ISA, l'immobilier solidaire et associatif. Ouverte en mars dernier au loges en Josas, c'est la deuxième maison du genre dans les Yvelines. On part du principe qu'une petite communauté de vie euh, dans une maison ordinaire, euh, permet de déstigmatiser euh, la maladie et de se centrer plutôt sur la personne et de permettre plutôt qu'en EHPAD d'avoir un gros collectif de 100 personnes, de 80 ou 100 personnes ou l'isolement et l'insécurité du domicile, de trouver un bon compromis entre euh, la personne seule ou l'établissement le, le, le, euh, en permettant d'accompagner les personnes à leur rythme. 350 mètres carrés rénovés, un ascenseur créé, jardin, cuisine ou encore salon, salle à manger sont partagés. Mais les chambres, elles, sont complètement individualisées pour un coût entre 2500 et 3500 euros. C'est vrai que colocation en France n'a pas très bonne réputation et puis on pense surtout aux étudiants. qu'on est comme chez soi. Euh, avec euh, un service d'accompagnement qui sécurise, qui rassure à la fois le malade et les aidants, et qui permet aussi d'avoir de, des activités euh, comme une vie ordinaire. Une vie ordinaire avec quelques règles toutefois. La journée est rythmée, toilettes, soins, temps de pause, entrecoupés de moments obligatoires, les repas en communauté. Bon, en fait, euh, euh... Nous c'est pas parce qu'on est vieux qu'on doit attendre de mourir, en fait. On a le droit de vivre encore et de, de, voilà, de danser, de chanter, de faire la cuisine. De... Et en fait, cette stimulation par rapport à la maladie d'Alzheimer, où il y a ces troubles de mémoire, ils sont en fait des personnes, si elles sont dans un cadre rassurant et protecteur. Elles, elles, sont très, elles accueillent beaucoup la stimulation. Des activités sont aussi proposées aux colocataires. Jeux de société, couture ou encore cuisine. Une colocation somme toute classique, un peu comme en famille. Oh, merci. Merci. Merci. Merci. Merci.